Alors, l'objet de ce tutoriel, c'est de montrer comment, à partir d'images animées prélevées sur un film, on peut faire un, une édition, euh, enfin du moins une série de pages, de vidéogrammes. Euh, et pour cela, nous allons aller, euh, euh, nous allons utiliser euh, Premiere ou After Effects hein, indifféremment et adobe Media encodeur et ensuite photoshop pour faire des planches contact alors pour cela ben voilà nous sommes sur un projet première et nous allons définir des points d'entrée donc on se met sur son écran et on va choisir par exemple ça Voilà, nous sommes sur euh, notre premier plan et nous allons mettre environ 10 secondes ou peut-être un peu plus. Voilà. voilà, et nous allons sortir ici. Voilà, ça c'est notre dernier plan. Donc, euh, nous voyons que nous avons notre espace de, de, et notre séquence et nous allons euh, la déposer et on peut la rejouer. Hein, voilà, bien différemment. Naturellement, je l'ai mis sans le son parce qu'à ce moment-là, on n'a plus de son. Et voilà. Comment je vais pouvoir sortir maintenant euh, toutes ces images euh, sur un répertoire alors maintenant que euh, notre euh, séquence est choisie euh, on va l'exporter pour euh, en faire une suite d'images et c'est ce que nous allons voir immédiatement euh, sur euh, euh, une expérience euh, exportation média, voilà, tout simplement. Alors là, on est sur média encoder. Il va, nous, il va nous demander de l'envoyer à média encoder. Ça va être beaucoup plus simple. Alors maintenant que nous sommes sur média encoder, nous voyons que nous avons notre nos médias. Donc, on clique dessus, hein, on voit bien ils sont, ils sont ici et le, ensuite je vais euh, dans cette euh, dans ce cartouche je vais choisir euh, le format dans lequel euh, je vais exporter. Alors, naturellement on n'a pas besoin de l'audio et on ne se met pas en H. h264 mais on va se mettre, on carte et on voit qu'on a soit du jpeg soit du targa soit du tif ou du png alors euh, pour l'édition moi je serais enclin à choisir plutôt du png mais pour des raisons euh, pratiques je vais choisir du, du jpeg pour m'assurer que ma démonstration fonctionne correctement mais on peut très bien ça fonctionnerait aussi bien en png en targa ou en tif hein, ce sont des formats d'image que vous connaissez Hop. Voilà donc qualité 100% on descend et on va chercher euh, rendre la profondeur maximum pour euh, la qualité des couleurs et là on va euh, décocher exporter dans l'ordre vous voyez bien on est dans vidéo on décoche exporter dans l'ordre et là euh, oui exporter dans l'ordre et on va choisir le nombre d'images. On va mettre une image. Mais je crois même que on pourrait, je soupçonne, non On peut pas mettre une 0,1 image par seconde. On ne peut mettre que ce qui est prévu. Alors que dans After Effects, on peut réellement faire des choses plus euh, plus souples encore. Donc là, c'est c'est bon. Il me reste plus que changer le nom de sortie et dire où je mets ces, mes images. Alors C'est ce que je vais faire. Hop, voilà. Test animation. Je clique deux fois. Et là, je mets plutôt underscore hein, pour éviter d'avoir des noms de fichiers trop longs. Et je fais enregistrer. Donc, on va avoir sur ces séquences qui dure environ 10 secondes, 19 secondes, on va avoir soit 19 images ou soit 20 images. C'est parti. Je mets en route Adobe Media Encoder et il va me calculer toutes mes images. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir en faire une planche contact et pour cela, je vais aller sur Photoshop. Alors, nous sommes sur Photoshop, on va démarrer euh, tout simplement en allant dans fichier et on va faire automatisation planche contact. Alors, un cartouche apparaît et là on va déjà sélectionner le dossier avec lequel on travaille. Donc, vous vous souvenez que c'était sur le bureau, il s'appelait test test animation et je clique voilà donc euh, je suis bien indiqué que je vais aller chercher les images qui sont dans test animation euh, bon les unités de mon document ça va être par exemple en 21 29 7 mais c'est pratique parce que là on peut mettre vraiment le format que l'on veut euh, de pour une édition hein. c'est vraiment euh, extrêmement pratique le codage des couleurs en RGB, CMJN, etc., ça c'est absolument pratique aussi. Et le profil colorimétrique pour des usages plus spécifiques et plus raffinés. Et ensuite, nous pouvons importer nos images en deux, deux colonnes, trois rangées par exemple. On peut euh, faire des rotations pour une meilleure adaptation, mais il faut que ça soit décoché si on veut faire une publication. Et aussi, on peut avoir le nom du fichier en, en légende, mais ce n'est pas recommandé si on veut aller plus vite. Voilà. Et ensuite, nous avons utilisé l'espacement automatique. Ça peut être aussi pratique, mais on peut programmer euh, les, les distances entre nos images. Et Alors, je fais ça. Click. OK. Et là, maintenant, vous pouvez observer qu'il euh, va y avoir un automatisme qui se met en route. Et euh, il me compose mes, mes images. Vous voyez que la planche contact vient d'être créée. Tout simplement. Voilà. Et donc, euh, j'ai ma planche contact qui est réalisée. Alors, naturellement, ce que j'aurais pu faire aussi... C'est euh, aller dans mon browser et euh, fouiller et sélectionner les images qui m'intéressent avant de faire cette opération. Voilà. Vous voyez bien que euh, j'ai toute ma séquence et donc j'aurais pu très bien euh, explorer cela. Voilà, donc euh, maintenant je, vous, je viens de vous montrer euh, le fonctionnement de la planche contact, la possibilité de faire un export sur euh, Audio Media Encoder, et maintenant je vais vous montrer la même opération mais euh, sur After Effects, qui à mon avis est plus pratique. Alors euh, maintenant nous sommes sur After Effects et euh, je viens de sélectionner euh, avec les points d'entrée et les points de sortie sur un rush, toujours du même film euh, euh, The Boys de Ken Russell, euh, j'ai sélectionné euh, une séquence que je vais euh, mettre sur, dans ma timeline. je vais faire ça Hop. Voilà. et je vais mettre un point d'entrée j'ai euh, j'ai oui, pas utilisé la bonne procédure donc euh, a priori il faudra plutôt que je fasse ça une nouvelle composition c'est un peu plus c'est c'est pas du tout la même méthode que sur euh, que sur première donc là je fais une composition de 10 secondes et là, je vais prendre euh, un, dans ma composition, je vais placer euh, mes images indifféremment. Enfin, c'est comme je veux. Là, naturellement, je n'ai pas soigné le, la question du format. Vous voyez que la question du format se décide directement sur After Effects et, et donc il faut vraiment penser en pixels hein, quand vous préparez ce genre de choses c'est à dire qu'il vaut mieux avoir une, la meilleure définition possible sur votre vidéo pour pouvoir convertir les vignettes dans un format imprimable ne hein, pas avoir trop d'échelle et euh, bon là on voit que notre affichage n'est pas un affichage intégral, là aussi on a un affichage intégral, on a une, une meilleure qualité de présentation. Et euh, voilà, donc je vais pouvoir avoir mon, ma, la possibilité de faire mon export correctement. Sur 10 secondes, et vous allez voir que je vais avoir plus de souplesse euh, à la sortie. Donc, ce que je fais, c'est que je fais composition. Je fais ajouter à la file de rendu. Et en regardant le cartouche de la file de rendu, vous allez voir que c'est assez magnifique. Alors, euh, en dessous de ma composition, il y a le cartouche de file de rendu qui vient d'apparaître. Et je vais dans paramètres optimaux, ici. Regardez bien. Hop. Voilà. Et euh, je vais utiliser, utiliser une cadence d'image. Et là, je peux mettre ce que je veux. Je peux mettre 0,2 exemple donc ça va me faire euh, basse c'est euh, 0,2 images par seconde ou, euh, ou je peux mettre euh, une image par seconde ou deux images par seconde mais ça vous avez vu première c'est le faire hein, enfin Adobe Media encoder c'est le faire mais là ce qui est ma magnifique c'est que lorsque votre film est un peu lent un peu long et que vous avez une heure et demie de film complet vous pouvez mettre votre une autre projet d'une heure et demie vous pouvez, After Effects ne vous interdit absolument pas d'avoir des, des temps très très longs. Et là, vous pouvez mettre 0,2 et ça va faire, faire l'affaire. Voilà, donc là, on est en affichage intégral, 1920 par 1080. Donc, je vous avais tout intérêt à avoir des vidéos de très bonne qualité pour faire cet exercice. Et vous faites OK ensuite vous allez chercher la qualité alors là maintenant on est toujours euh, en séquence Vip targa séquence TIFF ou séquence PNG séquence Photoshop ça peut être très utile quand vous travaillez sur, sur InDesign ou vous pouvez même euh, à ce moment-là euh, si vous faites des incrustations on pourrait très bien imaginer que à partir des incrustations ou des sélections de zones euh, de masquage sur After Effects vous pouvez sortir euh, des couches alpha, des couches de, de, de transparence, hein, ça c'est aussi une possibilité euh, absolument magnifique. Euh, par contre, euh, s'il y a jpeg aussi, il y a jpeg, IFF qui est un autre format d'image, euh, vous voyez que c'est quand même extrêmement plus souple, donc on va travailler en jpeg cette fois-ci, euh, toujours, et puis je vous laisserai explorer le reste. Donc euh, la qualité maximale, bien sûr, et c'est OK. Et là, il reste plus qu'à dire où on va déposer son projet. Donc dans le bureau, j'ai j'ai fait un répertoire test. Et là, je vais faire euh, là encore, je vais éviter d'avoir composition 1 trop long. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire euh, underscore. Et je fais enregistrer. Et vous allez voir que ça, le rendu va se faire à une vitesse colossale. Voilà. Donc si j'ouvre mon répertoire... Vous voyez que... Test animation. J'ai une composition dans laquelle j'ai trois images. C'est le résultat de 0,2. Euh, que j'ai sélectionné. Donc c'était pas très compliqué. On va essayer d'autres... Euh, D'autres variables. Donc, euh, composition, ajouter à la file de rendu. Vous voyez, on retourne dans paramètres optimaux. Je fais euh, 0,9. On est proche de 1. Voilà. Toujours la composition. Donc ça va s'appeler euh, Composition 2 Ah non c'est en QuickTime Oui il me propose le QuickTime Donc il ne faut pas que je fasse cette bêtise Qualité Et là je vais aller euh, Dans Ma séquence JPEG Vous voyez que d'ailleurs on ne peut pas faire plus de millions de couleurs Plus si j'étais en PNG je pourrais faire Ou si en Photoshop je pourrais faire des On va le voir d'ailleurs Ah bah tiens essayons euh, séquence photoshop et là vous voyez que je peux faire trion de couleurs c'est à dire je peux emporter le masque si j'avais fait un masque par exemple ça pourrait être ça comme on a des couleurs bleues on va dans effet cahine euh, ah c'est pas c'est pas ici enfin c'est pas c'est pas maintenant qu'on peut le faire il fallait que je le fasse plus haut donc euh, on va garder la fonction séquence ypeg voilà et là on va aller refaire une nouvelle composition euh, 02 underscore Hop. Voilà. un peu plus long et si je retourne dans mon répertoire J'ai beaucoup plus d'images que tout à l'heure. Alors, ça me donne une idée formidable, les systèmes d'incrustation, parce que si j'avais incrusté, par exemple, sur le bleu, j'aurais pu superposer les images avec d'autres images euh, ultérieurement et euh, fabriquer des choses étranges. Voilà, donc, euh, c'est comme ça que ça fonctionne pour pouvoir euh, passer, finalement, de l'image animée à l'image... Euh, euh, serrer euh, la séquence d'images euh, dans une édition en espérant que vous aurez apprécié ce tutoriel à plus tard